Comme m'appelle Salahdine Dardouli, accompagnateur du Centre d'affaires de monastère et de Madé. Vous découvrirez plusieurs, plusieurs opportunités. Donc, par exemple, j'entends le projet MTA avec Zerudina. Et on va vous dire comment vous, comment vous pouvez le faire. On Marie vous dire que vous pouvez le Donc, j'ai à l'écouter séminaire et vous aurez à découvrir plusieurs, plusieurs opportunités. Nous nous mettons à Karim au cas où nous ne sommes pas de te donner des idées. Donc allez-y participez à ce séminaire et vous, vous n'allez pas regretter cela. Merci.